Je m'appelle Charles Riondet, je suis chargé des projets numériques et open data au Mucem. Donc, Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est basé à Marseille, en France. Selon moi, euh, le bénéfice principal de la culture ouverte, c'est n'est euh, plus forcément un, un bénéfice politique et culturel. Je pense que on est, enfin, tout le monde en est conscient, en tout cas, euh, que c'est important d'ouvrir euh, ces données. Il euh, n'y euh, a plus besoin d'aller de, de, voir euh, les, les dirigeants, etc., pour, euh, pour les convaincre, mais euh, je rajouterais quand même d'un point de vue professionnel euh, et euh, au quotidien, ce que je vois comme bénéfice, c'est que ça permet de, de mettre en lumière des collections peu exposées et également toute la, la connaissance qui est associée à ces collections. Euh, ça permet de créer des réseaux et des relations interpersonnelles à partir de ces données et de ces collections. Et donc, ça encourage les professionnels de la culture, mais aussi les citoyens et le public en général, à s'intéresser au patrimoine culturel et, et ça pousse aussi la culture hors des murs des institutions et des organisations culturelles. Et enfin, euh, d'un point de vue vraiment pratique, euh, les données ouvertes la, de la culture, ça doit être euh, des données de qualité. Donc, nous on, en tant que professionnels, on est forcément tenu de chercher continuellement à améliorer nos pratiques et nos méthodes. Et, et sur ce point aussi, euh, le fait de travailler en réseau sur des données ouvertes euh, peut être un vrai bénéfice. Quant aux, aux barrières et aux freins, euh, comme je l'ai dit, je pense qu'elles ne sont plus tellement politiques ou culturelles, même si ça reste important de, de continuer à plaider. Euh, l'accès ouvert aux données culturelles et scientifiques. Mais je dirais que les défis du moment, ils sont plus concrets, plus opérationnels, parce que la, cette démarche d'ouverture, elle peut être coûteuse pour certaines organisations qui, qui manquent de moyens matériels ou humains. Euh, donc, on a besoin euh, des institutions comme, comme le Muséum par exemple. C'est aussi leur mission de d'accompagner de, des plus petites structures vers, vers cette, vers cette démarche-là en mutualisant certaines, certaines choses, notamment. Et techniquement, bah pour certains, de la même manière, ça peut parfois être un, un obstacle en termes de, bah de compétences et de moyens, pareil, pour, pour arriver à, à bah ouvrir ces données de la bonne manière. Voilà, il, y a, il peut y avoir un manque d'outils, un manque... Un manque d'infrastructure, tout simplement. C'est difficile d'identifier un moment ou une personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance d'ouvrir les des données culturelles. Mais je pense que le, la chose qui m'a vraiment fait réaliser cette importance, c'est quand j'ai pu voir à de nombreuses reprises que des gens créatifs pouvaient réaliser avec des données ouvertes. Il y a tellement d'exemples de projets artistiques, éducatifs ou scientifiques qui sont, qui sont fondés sur un usage intelligent et, euh, et innovant de, de ces données. Euh, ça m'a fait me rendre compte que c'était vraiment une sorte de, de mission, ou de devoir, de, de faciliter au maximum euh, ce, ce type d'utilisation. Parmi euh, des tas d'exemples, je pourrais citer des choses que j'ai vues plus récemment comme a le site web des Réveillés, qui présente le travail de terrain de deux femmes ethnomusicologues françaises de la moitié du XXe siècle à partir de plusieurs sources dispersées dans plusieurs institutions. Donc, les données ouvertes ont permis de recréer un, un corpus et tout un parcours de vie professionnelle, ou encore sur un autre... Une autre échelle on va dire tout le travail qui peut être mené par euh, des fab labs comme euh, un fab lab marseillais qui s'appelle la fabulerie qui euh, base toute son activité de création et d'accompagnement des publics sur les données ouvertes pour créer des expositions immersives des ateliers euh, des tout un tas de tout un tas de d'activités de, de programmation Mon message personnel pour euh, ceux qui hésitent à ouvrir les collections euh, en lien avec, ma, avec ce, que, ce que je viens de dire, c'est que certes, on ne peut pas anticiper ce qui sera fait avec euh, les données ouvertes, mais c'est justement ça qui rend euh, la démarche importante. Euh, et je pense que dans, ce, dans cette euh, perspective-là, il faut faire le pari de, de l'intelligence collective et se dire que l'ouverture des collections, c'est avant tout une porte ouverte pour... Euh, créer de nouvelles connaissances, de nouvelles interactions, de nouvelles plateformes de discussion, de, de nouveaux échanges, etc. Donc, parions sur, parions sur l'utilisation créative et intelligente des données ouvertes.